Vous savez, vous, vous aurez des pièges. Votre esprit va vous jouer des tours. Quand vous allez obtenir ce que vous vouliez depuis, vous allez voir que c'est là que les attaques vont redoubler. Ce que vous dites que vous voulez, là. Ce que vous dites que vous voulez. C'est maintenant plus que jamais que vous allez être attaqué. Et parfois, vous allez vouloir faire du volte-face. Carrément. J'ai consulté une dame avant-hier. Quand elle m'a contacté, elle était sûre plus que jamais qu'elle veut faire son travail spirituel. Elle passe la commande de ses produits. Et je lui ai dit, quand je vais commencer le travail, tu vas vouloir abandonner. Oh non, ne t'en fais pas. Ne te dérange pas. Je suis... Je sais ce que je veux. Moins de 48 heures plus tard. Elle me contacte et dit que je ne veux plus. Je ne veux plus, oh. Peut-être vous pensez que les esprits qui vous retiennent, là, ils veulent que vous avancez. que <rire> vous êtes fou. si c'est pas la blague. Vous aurez des jours où vous allez vous lever comme ça, vous n'aurez plus envie de rien. Peut-être ça arrive déjà pour certains d'entre vous. vous. C'est pour ça que vous devez déterminer des routines. Vous devez avoir des choses que vous savez que on monte, on descend. Je vais venir faire ça. Vous devez avoir un pourquoi. Votre pourquoi est important Parce que le moment venu C'est ce qui va vous maintenir en vie En quelque sorte C'est votre pourquoi Pourquoi tu as commencé à vendre les choses que tu vends Pourquoi tu as commencé à conseiller les gens pourquoi tu t'es marié Pourquoi tu as accouché des enfants Même les plus grands de ce monde ont le moment de doute. Donc, quand pour vous va arriver, ne, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Parce que ce sera ça votre plus grande tentation. Oh, la reine Jocine, regarde comment elle parle tous les jours. Elle n'a jamais de moment où... On parle très peu de la santé mentale. Hein. Très peu de santé mentale sur les réseaux sociaux. Tout ce que les gens vont venir vous montrer, c'est ah ouais, tu vois, tout va bien. Tout va bien. Mon chéri et moi, euh, on fait des snaps tous les jours. Euh, on va bien. C'est-à-dire que si tu ne sais pas ce que tu veux si tu n'es pas fort mentalement tu vas te retrouver en train de des jours où tu seras down tu vas te détruire tu vas t'auto détruire carrément Quand tu vas t'auto-détruire, tu ne vas pas comprendre que ça arrive à tout le monde. Toute personne qui a la clarté a eu des jours où c'était un peu flou. Toujours. Il y a eu des jours où c'était flou. Là, les routes de doigts là. Kilomètres de goudron, 5 km de cailloux. Bonjour Aurélie. Vous riez des routes de doigts là. On est les cascadeurs, on se débrouille. Quand tu conduis au Cameroun, à Douala, tu peux conduire n'importe où dans le monde. Rien ne peut plus te dépasser. La santé mentale est un facteur très important de votre vie. Et ne croyez pas que c'est parce que vous faites le lavage. C'est parce que, oui, je fais mes bains. Que je suis à l'abri. C'est un passage nécessaire. Il y a un gars qui les routes. Oui, c'est bien. Comme ça non tu vas te lever certains jours tu vas même pas vouloir parler, même prononcer une parole spirituelle dit que oh, c'est même quoi cette affaire-ci. si on va dire parle déclare tu vas dire non c'est pour ça que hier dans la formation spirituelle j'ai enseigné sur euh, euh, l'intuition parce que automatiquement, on sait comment se guérir. C'est comme ça que Dieu nous a construits. Donc, il y a quelque chose en toi qui connaît ce dont tu as besoin pour guérir. Donc, ceux qui sont là, venus à Douala, voilà le local de Douala. Quelque chose en toi connaît ce qu'il faut pour te faire guérir. Quand le moment vient, il faut que tu sois consciente. Si, je fais telle chose, ça ne marche pas. Je fais telle chose, ça ne marche pas. Il y a sûrement une guérison que moi-même, je peux faire, je peux utiliser. Et pour cette guérison-là, c'est ton esprit qui va t'inspirer. Ton esprit va te parler. <coughs> oh là là, les chiens là sont sortis. Le chauffeur est là. On dit lui de venir, pardon. Lumière, tu fais quoi dehors, hein? Rentre à la maison. <coughs> Bonjour Monsieur Bronson. Attends. Je sais pas. Il a. Euh ah merci, c'est gentil Oh là là, mais ne sautez pas sur moi Non, arrêtez Regardez-les Non, non, non, non, non Vous allez me salir Purée, montez à la maison, allez C'est ça que vous allez seulement les enchaîner Ils vont pas me laisser, tranquille Soleil Viens ici Non, ne me salive Oh, oh là voilà. là Non, ne me salis plus. Allez, arrête, arrête. Yes. Bon, je vais rester dehors. Je suis à la maman intuition va vous votre intuition va vous montrer parfois ça peut être aussi simple que de préparer ta nourriture favorite parfois ça peut être aussi simple que de mettre il y a des choses il y a des choses que si jamais euh, on nous en parlait quand on était plus jeune ou même encore si on en parlait à l'église il y aurait moins de de dégâts spirituels vous avez sûrement des pasteurs qui ne vous ont jamais montré qu'ils ont aussi eu un problème mental vous avez sûrement eu des des, des leaders spirituels qui ne vous ont jamais... Ils ont tout abordé sauf la santé mentale qui parfois n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Soleil, arrête. Allez, partez là-bas. Oh là là. Regardez, ils ont commencé. Ils veulent se bagarrer là-bas. Allez, chercher la balle. Non, va me ramener la balle là-bas. Là Ce qui fait que tu arrives personnellement, pendant des années, j'étais dans des, des endroits, des églises où je voyais tout le monde était bien, en apparence. Et puis je me disais mais les pensées que je pense c'est est-ce que je suis la seule à penser ça le doute que j'ai là non soleil arrête Descends. soleil c'est pas possible parler d'un sujet ça te permet d'exposer le diable, en fait on va dire comme ça. Et euh, c'est quelque chose auquel vous serez, vous aurez confronté énormément. En moyenne, un jour sur quatre, un jour sur quatre vies, oui, vous allez, vous aurez un problème mental. Même un jour sur trois. Hein, supposons que tu lances ton business. Euh, tu as mis du temps, tu as mis peut-être Deux ans à croire Parce que ton ex-mari ne voulait pas que tu, tu fasses quelque chose Tu as mis du temps à croire Que tu peux vendre les bijoux peut-être Et tu te lances effectivement Un jour tu vas vendre Le deuxième jour quand tu ne vas pas vendre Un jour tu vas te venir dans ton esprit Voilà, regarde Personne n'aime tes bijoux Ça ne va même pas passé, Qui t'a même fait croire que les gens l'achètent Vraiment, il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien. Le lendemain, quelqu'un vient te donne une bonne. Oh, waouh, j'aime trop tes bijoux, un témoignage. Vraiment, je suis tellement contente que tu aies commencé à vendre des bijoux parce que vraiment, ça t'encourage. Les deux autres jours qui suivent, personne n'achète. Tu commences encore le doute. Tu dois apprendre à trouver la constance, c'est-à-dire ton dialogue intérieur doit automatiquement changer et tu vas arriver à un niveau où tu maîtrises la chose. Tu dois arriver à un niveau où tu sais comment sortir de là. C'est bien que quand tu, tu, tu peux voir en fait la dépression comme une zone, une zone à laquelle tu es habitué, comme quand un pilote conduit peut-être, il pilote l'avion, il arrive à un moment où il voit un truc qui est une, une, une, une zone de tubulance. Il dit, ah, ok, une autre zone de tubulance. Ou encore, vous voyez la, la dépression, bien, les zones de mauvaise pensée. Vous voyez ça comme un feu, un feu. Quand j'arrive au feu, tu, tu ne te dis pas, oh non, pourquoi est-ce qu'il y a un feu Non, ah, un autre feu, d'accord. Si j'attends, si le feu rouge, éventuellement, il va devenir vert. Si le orange, il va devenir soit rouge, soit vert. Donc, c'est une question de. Premièrement, tu t'habitues. Parce que les gens qui vous donnent des rêves et vous disent que tu atteins une zone où tout le monde va bien, où vous entendez à merveille, où tout roule toujours bien. Moi, je n'y crois pas. Et. Beaucoup de ces pensées sont liées aux choses qu'on t'a fait dans l'enfance. Beaucoup. Ton père a quitté ta mère quand elle n'avait que quand toi tu n'avais que trois ans. Tu as vécu avec cinq grands-mères. C'est vrai qu'il y a pas cinq grands-mères, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Tu as vécu avec cinq grands-mères dans 10 maisons différentes, avec les oncles, les tantes, les ceci, les cela. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver euh, en train de faire face. Mm -hmm. Au même schéma de, de pensée. Que peut-être ta grand-mère. Tu vois, quand ta grand-mère. Oh, euh, l'argent n'est pas facile ici dehors. Hein? Vous croyez qu'on ramasse l'argent là? Hein? Regarde, ton père ne me donne rien. Et tu grandis, tu as aujourd'hui 35 ans. Tu commences à faire ton travail spirituel, tu déclares, tu vois ce que la Bible dit. Voilà, je suis un succès. Tout ce que je touche marche. Tout ce que je touche se transforme en or. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tu entends ça, tu te dis. Et tu vois ce que ta grand-mère te disait. Tu sais, toi, tu vas déclarer audiblement ce qui est bien. Mais après, à l'intérieur de toi, deux clients ne vont pas acheter. Voilà, je savais. J'ai même cru que j'étais qui Qui est-ce que j'ai cru que j'étais J'ai même cru qu'on va venir, on va acheter mes choses. J'ai même cru que la fille elle, elle allait signer le contrat de 50 millions. Parce que tu vas avoir euh, ton ancien schéma qui va revenir plusieurs fois. Et le but, c'est comme un test. Chaque fois que tu étudies quelque chose, pour passer au prochain niveau, on va te donner un test. Ceux qui apprennent à conduire, tu vas apprendre à conduire jusqu'à ce que le moment arrive et qu'on te teste. C'est qu'on va te tester qu'on va te donner le permis de conduire. C'est qu'on va te tester que tu auras ton baccalauréat. C'est qu'on va te tester que tu auras quelque chose qui va prouver que j'ai traversé des situations. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, souvent, ils ont un mode de vie. On monte, on descend. La base. Il a au moins sa petite voiture, sa maison... Il mange chaque jour, même si tu demandes que c'est comment, gars, il dit que gars c'est chaud. Mais quand tu vois son rythme de vie, parce que il a déjà traversé des étapes mentales qui ont fait qu'il ne peut pas aller plus bas que ça. Il ne peut pas aller plus bas. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller plus haut. Qu'est-ce que je peux faire qui peut briser les schémas qui me retiennent Supposons que tu restes, tu vas acheter la voiture. Bon, déjà, il faut que tu traverses une barrière mentale pour acheter, pour, pour, pour croire que tu mérites la voiture. C'est une barrière. Il faut que tu traverses une barrière mentale pour croire que tu, tu me mé mérites. Ok, Cécile. J'ai vu ton message. Quand tu passes la barrière mentale, tu vois le genre de famille où tu vous avais vécu et personne dans ta famille n'avait la voiture. Ou bien tu vis dans un genre de quartier où on mystifiait la voiture. Genre, hey, hey, hey. le père, tu vois la maison là, non, ils sont riches jusqu'à... Ils sont riches. Eh. Le père a la voiture. Donc tu as grandi, on mystifiait la voiture dans ton enfance. Quand on voyait une voiture passer au quartier, le père, hey, hey, hey. on courait derrière la voiture. Oh, la voiture, la voiture... Tu ne sais pas que tu es là, tu as 35 ans aujourd'hui. Et c'est ça qui est dans ta tête. Bonjour le roi matin. Regardez-le. Il est couché là-bas. Son frère est venu le provoquer. Il est mes problèmes. Pour... Bonjour ma gloire. Maintenant, tu grandis. Tu es en Angleterre ou en Allemagne ou bien. Quand les gens font. Tu, tu, tu, tu, tu commences à travailler. Et le moment arrive où ton banquier te fait signe que tu peux déjà prendre la voiture si tu veux. Ton blocage va venir de tes vies. Ou encore, tu vas acheter la voiture. Et tu ne penses pas que tu mérites une belle voiture. Te voilà maintenant. Dès qu'on dit voiture, tu as ce que tu dis. Non, donnez-moi la petite. La petite Toyota là. Oui, oui. Je veux la petite Toyota. Petite. Parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas croire que tu mérites une costaud. Supposons une Audi. Ou bien une BMW X, quelque chose là, X5 ou 6. J'en parle parce que ce sera là. Ma gloire, je suis, euh, je suis à Yaoundé demain. On va inaugurer le local de Yaoundé. Donc, désormais, ceux de Yaoundé, vous, avez, vous aurez un endroit où vous pouvez venir pour les consultations. Bonjour euh, Bamugou. Satiti Garage à Yaoundé. Donc demain, il y aura des consultations à Yaoundé. Magloire, toi qui as doigt là. Ma lycée. Ma lycée, derrière Derrière Sainte, il y a une menuiserie. En face de la menuiserie, c'est là-bas. Non, monsieur. Dis-tu moi Dis-tu moi Oh. Descends. clara bonjour euh, le roi ezima de dire que tu veux quelque chose et de recevoir la chose quand la chose se présente ça demande beaucoup de persévérance ça demande de la persévérance Parfois bah, aussi, tu tombes sur mes vidéos, tu commences, waouh, j'ai découvert le travail spirituel. Je commence à payer ma dîme, je commence à faire ceci. C'est là que l'adversité commence. C'est là que l'adversité commence. commence. Monsieur, qui tu mens Dis le mandat de faire, c'est facile. Mais que fais-tu quand tu te retrouves devant la situation? Et tu moi. Quitte-tu moi. Mm -mm. Tu veux jouer. Tu veux jouer. Oh là là. Soleil. Tes mm -mm. gens, c'est là pour marcher dans la cage là-bas. Après, nous 完了不漏血耶。<czego> Vous savez, je n'aime pas trop quand on, fait les, quand on dit les gros mots, ou bien on dit, les, voilà, il faut avoir une santé de fer, il faut avoir un mental d'acier. Dans la pratique de la chose, euh, ça ne paraît pas beau. Ce n'est pas beau. Parce que beaucoup de nos propres choses, c'est nous-mêmes qui voulons gâter. Il y a un, un système d'autodestruction qui fait que, si tu ne fais pas attention, quand tu vas vouloir t'élever à la prochaine étape de ta vie, tu seras tenté de retourner en arrière. De toutes les façons, je suis même habitué. Je suis single moda depuis. Je mm -hmm. m'en sors toujours seul. En tout cas, voilà. Je même pas besoin de lui de toutes les façons. Mm -hmm. Tu construis ton schéma à nouveau. Tu gâtes avec la personne. Et la dépression, oui, tu déprimes sans te rendre compte. Et généralement, quand on déprime, on rentre en mode autodéfensif. On se défend. Alors que si tu refaisais une autre, un autre schéma dans ta tête, ok, si la personne s'y agi comme ça, c'était parce que comme ça. S'il a réagi comme ça, c'était parce que ça. Ok, je dois être plus patiente avec moi-même. Je dois être persévérante. Il ne fait que commencer. Je sais que les gens aiment quand on vient si on dit, ouais, je vais interpréter ton rêve. Ouais, je vais, je vais te dire que est ton futur. Je vais prophétiser sur toi. Mais il y a une bataille dans Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta tête. Donc, il y a Linda qui dit parfois on prie, on déclare, mais on ne se rend pas compte que ce qu'on on nous a appris dans l'enfance demeure dans notre subconscient. Je veux sortir de ce bourbier, Seigneur. Tes paroles me parlent beaucoup ce matin. Ok. <rire> La différence c'est que quand tu commences à faire ton travail spirituel La prochaine fois que ça arrive Tu es en mesure de te C'est un peu comme si tu te regardais agir C'est comme si tu sortais de ton corps Et tu pouvais te voir agir Si peut-être c'est toi qui vas insulter le, le, le, le fiancé pour qu'il te laisse Ou encore c'est toi qui vas aller tromper la fille Pour qu'elle t'abandonne Tu vas te voir en train de tromper encore ta, ta, ta, ta fiancée pour une énième fois. Et dans ton, ton cœur va te dire, mais pourquoi est-ce que je fais même ça? Cette fois-ci, il y aura une sorte de. Jugement intérieur. Ou d'observateur. Voilà, je, je préfère le mot observateur. Il y aura un observateur intérieur. Pourquoi est-ce que tu peux toujours à chaque fois gâter le. Pourquoi tu bousilles toujours tes, tes, tes fiançailles comme ça Regarde Oui, non, ça va, on arrête tout On arrête tout hein? Cette fois-là, quand tu vas faire ça, tu vas te... te tu vas sortir de ton coach tu vas te regarder. Mais n'est pas toi qui le mariage. Quand tu vas t'observer, ça veut dire qu'il y a déjà une guérison qui est en cours. Parce que les autres fois, tu faisais, tu ne te rendais même pas compte. Pourquoi est-ce que tous les hommes avec lesquels je suis m'abandonnent Pourquoi est-ce que... Pourquoi tous les business que j'ai commencé échouent? Parce que tu commences, tu es motivé les deux premières semaines. Après, tu tombes dans la paresse, troisième, quatrième, cinquième semaine. Cinquième mois, sixième mois, tu es paresseuse. Parce que tu commences la relation bien. Un moment, tu commences à, à, à douter du gars, tu commences à les pieds, tu commences à le forcer à faire des trucs. Tu veux qu'il te fasse plaisir à tout moment. Tu veux qu'il soit comme tu veux. Parce que tu es impulsive et tu le refais tout le temps. Parfois, tu es même manipulatrice ou manipulateur. Tu es narcissique. Tu aimes quand tout le monde est à tes pieds. Tu aimes quand tout le monde... donc, Tu vas menacer le gars là jusqu'à ce qu'il revienne encore s'excuser. Mm -hmm. Après, tu le menaces encore, il revient s'excuser. Mm -hmm. J'aime le développement personnel parce que <coughs> le développement personnel n'est pas aléatoire. Le développement personnel, ce n'est pas le genre, je vais attendre qu'un jour je rêve de... Ah, on ne sait jamais. Si je vois ma grand-mère dans le rêve, ce qui va réussir. Oui, Vanessa, parfois tu te lèves, tu n'as pas la force pour prier. Pour réussir, vous devez sortir de l'aléatoire. Il y en a même, si vous pouvez, payer des thérapies. Allez sur le thérapie, vous asseyez une journée pour vous aussi à quoi ça ressemble. Quand on ne peut pas faire les thérapies. un coach. Asseyez-vous avec lui. Beaucoup d'entre vous, vous aimez toujours. Vous aimez... Euh... Ok. Il y a quelques fois, certaines personnes sont parti consulter pour moi. M'ont dit, voilà, euh, telle personne m'a dit telle chose sur toi. Je me suis rendu compte que quand ces personnes parlaient de moi, et vous le savez, parfois on attend qu'une autre personne vienne nous dire ce qu'on est capable de faire. Tu ne pas consulter, est-ce que je vais réussir Est-ce que mon truc va marcher Est-ce que mon mari va donner Donc si la personne dit non, ça veut dire que ton sort est scellé. Si la personne te dit que tu ne vas pas réussir, ça veut dire que tu vas aussi aller à la maison, boire ça' m m mourir. Soyez plus fort que ça. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la Bible. Tous les traditionnalistes qui ont un problème avec moi, là, et la même Bible, là, moi je suis désolé pour vous. La Bible, c'est une parole qui est là. Ça a été testé, c'est là depuis des, des années. Tu veux, tu ne veux pas, la Bible est là. Donc si tu prends la Bible, tu appliques ça sur ta vie, tu vas voir les résultats. Tu prends la Bible, tu mets ça sur... Euh, tu parles ça sur n'importe quoi, sur ton chant, sur tes enfants, sur... C'est la plus grande force que tu puisses injecter dans quelque chose ou quelqu'un. Et c'est que vous avez un penchant particulier pour les charlatans qui vont donner les mauvaises nouvelles. Oh, ça ne va pas aller. Oh là là, je te vois, tu vas échouer là-bas. Oh là là. Oh, je vois les voiles, tu es couvert. Oh là là. Oh, trop de malédictions, les malédictions. Quand tu dis, ah! Ah bon, vous aimez ça, vous aimez. Vous savez, on se, on on se moque parfois des des J'ai remarqué quelque chose. J'ai côtoyé que quelques femmes dans ma vie. Et euh, j'ai remarqué quelque chose, ces personnes ont un mental d'acier, le fait m'en va pas attendre que tu lui dises qu'il a quelque chose ou que ces choses vont marcher, quand il, il connaît que ça va marcher. Il reste comme ça, il dit que l'a fait, c'est que donc, il te dit qu'il pas porter 100 000 euros. Toi qui t'as dit la somme comme ça, tu dis, yeah. Mais lui, il te dit que ça va marcher. La preuve, il arrive devant le moukou. Il parle. Tu le regardes comme ça. Si tu es parti avec lui, tu regardes après comme ça, tu dis que papa, tu es faux. Parce qu'il a un mental d'acier. Quand tu vois quelqu'un qui te dépasse, écoute, regarde, observe la personne, tu apprends de la personne. On les a trop. On s'est trop moqué des femmes des dans la société. Alors, tu comment tu peux voter les économies de quelqu'un qui l'a eu toute sa vie comment tu, peux, comment tu peux. Mais ils ont un mental. Que si vous pouvez copier le mental, vous appliquez ça à vos choses. Ce que peut-être vous avez commencé aussi à faire la Tu as le cœur de penser que tu peux aller porter un argent que quelqu'un peut mettre 5, 10 ans pour économiser. On te donne ça en deux semaines. Je crois, j'agis, je parle. Hmm. Même pour être marabout du feu, toi même tu dois avoir un mental d'acier. Alors si tu commences à lui dire tout le temps que oh ça va parler, oh il va te dire que tu sais quoi, il passe plus chez toi. Bonjour Ange, bonjour Nathalie, bonjour Laure. C'est facile, mais en même temps, ça demande de la maîtrise. Ça demande de la foi. C'est quelque chose que tu commences à manipuler. Ton son n'est plus dans les mains de n'importe qui. Tu sais que s'il si gagne 2000 euros le mois, si c'est moi. Si gagne 200 000 euros, c'est moi. Tu commences à prendre ta destinée financière, maritale, tout en main. Shalom, la reine Chacha. La reine Loura. Bonjour, douceur. Le courage vient du mental, euh, ma chérie. Quand on dit que tu as le courage pour aller faire quelque chose, c'est d'abord parce que tu penses c'est d'abord la chose, non? On dit que bravo, la fille est courageuse. Si tu écoutes les pensées de la fille, là même si la peur vient, elle se ça ne m'a pas que faire. Elle pas que faire. Ce sont tes pensées qui te poussent à agir. On me dit généralement, les gens qui sont faibles et incapables, quand ils vont voir quelqu'un qui fait ce qu'eux n'arrivent pas à faire ou bien ils n'ont pas osé faire, ils vont vouloir attaquer. Et vous devez à tout prix protéger vos idées. Vous devez à tout prix protéger. Vos idées, vos projets, vos rêves. Bonjour. <coughs> Elle veut tant déclare toi-même sur, ta, sur ta journée. Écris là ce que tu veux dans ta journée. Ne fais pas comme si tu ne tombais pas sur le direct, c'est là ta journée allait être mauvaise. Déclare sur ta journée, vas-y, je t'écoute. Il parle de mental, tu es en train de me supplier. Parle toi-même, comment dis cela. Nina, l'angoisse la, la, la, est normale. L'angoisse est normale. L'angoisse est très normale. Du quand tu es sur le point de faire quelque chose que tu n'as pas fait avant. On vous ouais. la reine Marie-France. J'avais un haut comme ça que je cherchais Tu t'avais donné oui, je sens, Mon haut avait le courrier. Mmh. C'est ce que ça signifie. Même mais... c'est ce que j'avais. fait. Hum. Que y, a, mais y a ça, y a le... je ne crois pas que je t'avais donné. Parce que ce sont les habits qu'on a ou on m'a donné. Je pense pas que... Je commence dans le tas des choses. Oui. J'ai le rose et j'ai ça là. là vous, le rose, a... Le rose, je le porte encore. Ça que tu vois dessus, ça soit les avis que quand on m'était sur la chaise, on m'a donné. Je ne pense pas que je te donnais ça. C'est pas moi qui ai pris pour te donner. C'était dans un tas de choses. Il faut faire très attention. Très. Tu peux voir dans ça, tu marches, alors quelqu'un te fait du mal. Parce que ça là ça là, c'est pas ça là. Pardon, pas d'abord. J'ai envie de faire mon direct. Il y avait ça dedans. Je J'ai te faire mon direct. <coughs> C'est important pour vous. Vous devez savoir naviguer vos émotions que ça n'interfère pas avec euh, les situations quotidiennes que vous avez. Ah, tu as finalement déclaré sur ta, sur ta, ta journée. Hum. Tu as prié, non. Je dis aussi Amen. Amen. Pas alors aujourd'hui, je vais voir si ce que tu as déclaré Il ne va pas se passer.